J'enseigne la philosophie en lycée depuis de nombreuses années, et j'ai été confronté euh, de façon grandissante hein, à la montée en puissance de ces fameux discours complotistes. C'est vrai que les adolescents ils sont très sensibles, mais dans les classes, ça prend des proportions effrayantes, euh, avec des discours euh, totalement aberrants sur le fait qu'il n'y a, a pas eu d'avion le, le jour du 11 septembre, par exemple, ou même dans un autre registre que Michael Jackson n'est pas mort. Bon. Face à ça, qu'est-ce qu'on répond voilà. Moi, je vois des discours d'experts qui me semblent contre-productifs. C'est-à-dire que bien souvent, la seule réponse qu'on propose, c'est de réfuter leurs propos en disant qu'ils ont tort. Et ça, ça me paraît totalement inapproprié. Bien évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on va les convaincre. Par ailleurs, euh, en étudiant les, les discours de ces adolescents que euh, avec qui j'ai mené des entretiens pendant 4 ans, je me suis rendu compte que tous n'étaient pas des militants, des idéologues, contrairement à ce qu'on entend parfois dire. Euh, beaucoup ne savent pas très bien, en fait, euh, ils défendent ces positions-là, mais sans en être vraiment sûrs. Parfois sur un mode euh, de jeu, parfois sur un mode un peu bouffon. Et surtout, il m'a semblé que dans leur attitude, il y avait quelque chose euh, d'une rébellion. Hein, euh, une volonté de tuer le père, comme on dit euh, parfois. C'est quoi le père aujourd'hui ben, C'est manifestement euh, tous ces gens qui ont le pouvoir et, et qui ont le savoir dans notre société. Alors, je me demande s'ils si ne renvoient pas euh, un miroir déformant de notre propre monde, du monde qu'on leur offre. C'est-à-dire que, un peu comme les hystériques à l'époque de Freud, ils joueraient le rôle d'un symptôme social. Alors qu'à l'époque de la société victorienne, ces hystériques renvoyer l'image d'une un, société euh, contraignante, eh bien aujourd'hui, c'est les complotistes qui jouent ce rôle. Et dans leur attitude, finalement, ils nous interpellent en disant euh, « Est-ce que le complotisme, il est d'un seul côté ?» On voit bien que chez certains experts, il y a la tentation de tomber aussi, peut-être inconsciemment, dans le même travers conspirationniste. C'est-à-dire que, par exemple, chez certains euh, qui luttent contre ces théories du complot, on entend dire que les militants anti-OGM, anti nucléaire anti-glyphosate seraient les complotistes. C'est ce qu'on entend aussi d'ailleurs à propos des Gilets jaunes, dont le mouvement a souvent été assimilé à certaines tendances euh, complotistes. Ce n'est pas une position que je partage, mais je pense en tout cas qu'il faut prendre le temps de les écouter, comme j'ai essayé de le faire, et de voir euh, tout ce qui nous renvoie en miroir de notre propre société.